Le capitalisme place les banques au centre de l'économie. Cette fonction centrale justifierait l'aide considérable dont elles bénéficient depuis des années. Les banques financent tout de même les activités des ménages, des entreprises, petites et grosses, des États. Mais en fait, qu'en est-il exactement On va parler ici des très grandes banques, celles dont on voit les devantures dans les rues et qui font beaucoup parler d'elles. Elles financent l'économie, avec beaucoup de guillemets, de deux façons principalement. Par le crédit d'une part, et par le financement de marché d'autre part. Les crédits, qui sont représentés dans la partie basse du schéma, c'est le financement qui se fait dans le cadre de l'activité de banque commerciale. Les titres financiers, représentés dans la partie haute du schéma, eux sont détenus dans le cadre de l'activité de banque d'affaires. Précisons que dans ces très grandes banques, les crédits représentent entre un tiers et la moitié du bilan, tandis que les produits financiers représentent, eux, entre la moitié et deux tiers du bilan. Donc, commençons par la banque commerciale. Elle octroie des crédits aux entreprises, petites, moyennes, grandes, très grandes, aux particuliers, crédits consommation, crédits hypothécaires, aux collectivités, villes, régions, etc. Dans ces crédits, on peut faire du crédit à ce que certains appellent l'économie réelle ou économie productive. C'est l'économie qui fait du PIB, de la croissance, de l'emploi. Alors, ça sonne très très bien tout ça, l'économie réelle. Mais n'oublions pas tout de même, au risque de faire les rabats -joies, que l'économie réelle, ça peut être vachement polluant, vachement destructeur, vachement l'horreur. Un autre mode de financement qu'utilisent les banques est lié au marché financier. Et à ce qu'ici échangent les titres financiers. Et ça, c'est ce qu'elles font dans le cadre de l'activité de banque d'affaires, qu'on appelle aussi banque de marché ou banque de financement et d'investissement. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans Il y a des actions. Les actions, ce sont des parts de capital d'entreprise, des grandes entreprises principalement. Il y a des obligations. Les obligations, ce sont des parts de dettes d'entreprise, des grandes entreprises principalement, et des parts de dettes d'État, on les appelle aussi des bons du trésor. Et puis, il y a des mélanges de tout ça, comme par exemple, le font les fonds d'investissement, comme les SICAV. Ce sont des boîtes dans lesquelles des gens mettent de l'argent, et ensuite, en leur nom, les fonds d'investissement achètent des titres financiers, comme des actions ou des obligations. Et puis, il y a une grosse partie qui sont des paris. On les appelle des produits dérivés. Ce sont des paris sur des évolutions de taux, de prix, sur l'occurrence d'événements climatiques, de mortalité, de destruction d'espèces, etc. C'est une grosse partie des volumes échangés sur les marchés financiers et une grosse partie de ce qui constitue le bilan des activités de banque d'affaires. Alors, on se résume. Des actions, des obligations, des mélanges de tout ça et des paris. Sauf que, à 95%, 95% pour les Françaises et les Français, tous ces titres financiers ne financent rien. Du coup, à quoi ça sert s'ils ne nous servent pas dans le cadre de l'activité Productive. Quand on parle des actions et des obligations, on pourrait dire que ça finance le capital, les activités d'une entreprise ou d'un État. Ça compléterait le crédit bancaire, certes, mais ça le fait seulement au moment où l'entreprise fait son introduction en bourse par exemple, ou au moment où l'État emprunte et émet des obligations. Si une banque ou tout autre investisseur achète l'action de cette entreprise ou l'obligation de cet État. À ce moment-là, au moment de l'émission, de l'argent est envoyé à l'entreprise ou à l'État. Il y a un financement effectif. Sauf qu'une grosse partie des volumes qui s'échangent sur les marchés financiers se fait sur le marché secondaire, c'est-à-dire le marché de l'occasion. Si vous avez envie de vous acheter une action d'une grande entreprise qui fait une augmentation de capital, vous pouvez l'acheter au moment de l'émission et votre argent va aller à l'entreprise. Bon, si vous voulez vous débarrasser de cette action pour une raison ou une autre, vous la revendez à quelqu'un d'autre, cette personne vous donne le montant convenu, mais ça ne refinance pas l'entreprise. Ça se passe entre vous. L'entreprise ne voit pas cet argent. Et ce marché de l'occasion est très volumineux. C'est-à-dire qu'il y a des échanges de titres qui se font tous les jours dans des proportions immenses. Et c'est ainsi qu'on arrive à 95% des marchés qui ne financent rien. Et il y a aussi tous les paris. Et les paris, ça ne finance rien. L'essentiel des volumes échangés sur ces paris sont de purs paris entre acteurs des marchés financiers qui cherchent à gagner de l'argent en gagnant des paris qu'ils font entre eux. Ce sont donc environ 95% des échanges sur les marchés financiers qui ne financent rien. Et ce qui se trouve dans cette partie des bilans des banques ne financent donc presque rien. Donc, qu'est-ce qu'on veut garder dans tout ça Autrement dit, est-ce que ça vaut la peine de sauver tout ça Parce que quand les États octroient des garanties aux banques, quand les banques centrales offrent des financements aux banques, tout ça à coût de dizaines et de centaines de milliards, et sans condition sur les activités qu'elles exercent, eh bien finalement, on sauve tout dans son ensemble, ce qui pourrait nous être utile, mais également des activités inutiles, voire nocives. Dans les prochaines vidéos, nous allons explorer comment les banques se financent et se poser la question de ce que signifient les sauvetages bancaires et autres plans de relance en cours.